Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc là, comme tu peux le constater, le FC Barcelone vient de remporter un match face à Linares Deportivo. Tu te dis, ouais, mais c'est quoi cette équipe Je vais t'expliquer. En fait, c'est une équipe qui fait partie de la division 3 espagnole. Tu comprends La division 3 espagnole et le FC Barcelone a lutté. Quand je te dis lutter, c'est une lutte incroyable. Tu vois, il y avait un combat... Et tu sais ce qui s'est passé Linares Deportivo a frappé le FC Barcelone en premier. Le FC Barcelone était KO. Hein ils étaient par terre, ils ont commencé à compter jusqu'à 10. C'est au bout du 9e que le FC Barcelone s'est réveillé. Et tu sais qui est-ce qui a terminé le job Ousmane Dembele, le monsieur qui réclame 40 millions. Là, il a prouvé que ces 40 millions, il fallait lui donner. Là, il n'est pas sur le terrain. Vous galérez contre une division 3. Ils rentrent sur le terrain. Il y a tout qui change, quoi. Hein Non, mais concentrez-vous. Donc, le FC Barcelone, ils ont dit que vous allez mettre Ousmane Dembélé dans les tribunes pour le reste de la saison. Allez-y. Allez-y, vous allez finir 18e de la Liga. Vous allez descendre en, en, en, en équipe... En, en, en Comment ça s'appelle, là Vous allez descendre en, en dessous de la Liga. Et c'est votre équipe 2 qui va passer en première. Incroyable, Du jamais vu. Oh là là, le FC Barcelone, c'est vraiment triste. Hein. Pourtant, euh, votre carrière, elle était au top. Vous aviez la MSN, vous faisiez n'importe quoi. Vous mettiez des remontadas à tout le monde. Hein enfin, à tout le monde, juste au Paris Saint-Germain. Hein. D'ailleurs, euh, oui, vous avez remporté des, des Ligues des Champions. Pas tant que ça. Voilà, Vous pouvez dire que le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire. Mais là, l'histoire que vous êtes en train de créer, là, avec le FC Barcelone, c'est du grand n'importe quoi. Votre président qui vient... Il dit qu'il a acheté Ferran Torres. Ça y est, que le FC Barcelone est de retour sur le marché. Que vous, vous, vous êtes de retour. Voilà, donc Ferran Torres, même fils des pailles, voilà, c'est l'avenir du FC Barcelone. quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Là, là, ce qu'on a vu ce soir, c'est de la tristesse. Le foot évolue, mais pas dans le bon sens pour le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça. Ça, c'est une, une, une, une leçon de vie. Tu comprends tu peux être au top du top comme le FC Barcelone, d'un coup tu te retrouves endetté jusqu'au cou, tout le monde s'en va et tu te retrouves avec des bambins, tu joues contre des divisions 3. et tu luttes. C'est compliqué. Tu sais pas comment faire. Tu sais pas. Tu n'as pas les solutions. Les joueurs ils sont frais, ils sont contents de jouer contre le FC Barcelone, ils sont galvanisés. Nous, tu pas vu le Paris Saint-Germain, quand on est parti jouer contre Vannes, ce qu'on leur a fait On les a fracassés 4-0 avec l'art et la manière. Tu comprends Même si on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas d'histoire, on n'a pas tout ce que tu veux, le FC Barcelone, à l'heure actuelle, là, vous êtes dans la descente hein Et ça va continuer encore en moins 5-6 ans, la descente Continuez. Voilà.